Bonjour, je m'appelle Atim Abdelali, je suis agent cantonnier à la ville de Drancy. Je m'occupe de tout ce qui est nettoyage à la Cité du Nord. En période de Covid, on devait nettoyer la rue parce que sinon il n'y a personne qui va le faire et on est comme des soldats au service du citoyen drancéen. Les objets que je ramasse, maintenant c'est. Avant c'était des canettes, des emballages de, de sandwich et tout. Maintenant c'est les, les masques. Notre mairie elle a été parmi les, les premières mairies à être fournie en masque et en gel hydroalcoolique. Au niveau de l'organisation, avant on travaillait sur une équipe qui est composée de 54 personnes. Maintenant on est partagé en deux, donc avec des tranches d'horaires différentes. Tout ça pour éviter qu'il y ait un rassemblement, qu'il y ait un contact entre les agents. Le deuxième changement, c'est qu'on a supprimé l'écosouffleur. Donc c'est une machine avec quoi on souffle les, les canettes et tout ça pour éviter les projections d'autres virus. L'agent, il est amené à désinfecter le volant, désinfecter tout ce qui est les touches. Maintenant, on prend plus soin à désinfecter les, les appareils. Les gens, ils jetaient beaucoup parce qu'ils avaient plus de temps. Et donc, euh, il jetait plus de, euh, il jetait plus de, de, de, de, de canettes, d'emballage de, de, de sandwichs et matériaux de, de, de bricolage. Vers 8 heures, je le vois, il est là même avant et il nettoie, et il nettoie. Et heureusement, il va chercher dans, derrière les fourrés, là, moi je le vois, chercher les flashs d'alcool, là, et tout. Ouais, il en fait plus, bien son travail. Dans ce quartier-là, en tous les cas, le ménage est toujours bien fait. Voilà. Merci madame.